On est en 3v2 les gars. Un sur, sur J'arrive. Je... Tombe, tombe à droite, à droite. Les gars, uh, on saute direct. On va à ro en wall. Ok les gars, je lag. <rire> please, cover me. Euh, mets-toi à couvert. Je me mets à couvert, cover me. Jou en fait, le ping, il nous cherche. Ils sont, ils sont en train de au-dessus de nous euh. Qui la je, te, je te remets un ping si jamais tu essayais Qui veut conduire l'hélico euh, Moi je veux bien, faites-moi confiance, dans confiance wow. Vous êtes sûr de ça eh ben, ouais, bah, euh... Non mais c'est sûr Alors juste que tu saches, il est vachement lourd l'hélico okay. Plus qu'avant, genre il, il faut que tu prévois du temps Allez, go. Ah, y a des Allez, mecs Quoi Ouh Qu'est-ce qui se passe là Ils sont où Il y a vraiment des mecs, c'est vrai. Mais oui Mais ils sont <rire> Morts Mais ils ont, ils ont, les les ont cassé l'hélico C'est un streamaka il a mis une mine sur les écousses, Tu ont tué le toi. Es il, es dit, toi. Là, il est encore là, il est encore là. Tu m'as fait flipper aussi, mec. Pourquoi tu m'as fait flipper toi quoi, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, prends ça, prends ça, prends ah, ça. Qu'est-ce que c'est que ça Ah ouais, désolé les gars, j'étais sur Riak, mais. Non, non, non, mais c'est bien, mec, il allait tous nous faire sauter. Il est mort l'hélico ou oui il va bien là en vrai ah, Je crois qu'il qu va mal frérot, il y a du feu mais je pense non, que... Non, non, tranquille en vrai. Okay, mais tu peux, tu peux encore conduire tiens, je te laisse. Vas-y, vas-y les gars, on prend l'hélico, on se casse, on fait quoi Vas-y, vas-y, go. Ok, attends. moi ah Ok, attends. moi ah ah Mais quoi Je... je... je... La c, il s'est pris dans le rotor ah. <rire> J'ai été... été happé par la machine tes affaires, je couvre tes affaires, t'inquiète, je couvre tes affaires. Putain, c'est vachement réaliste comme jeu du coup. Ah non, non, Est-ce Il y a trop de oui. pour les streamers. Je vais pas être chiant, mais... Bon, on se casse, les gars bah, Je pense, hein. L'hélico, il est bon. L'hélico va péter, est bon. Ouais, bougez de l'hélico, bougez de l'hélico. On est beaucoup trop statique pour des streamers, ça c'est évident. Je pas le... C'est chiant les menus qui se trouvent là, les gars. C est, c est désolé. Mais... chiant de ouf, quoi. Je reviens, les gars. Ouais, tu vas sur un shop, tu achètes. Tu vois ce qu'il y a en fait. Une fois que tu es sur un shop, mmh. il faut voir ça comme un sac à dos. Tu prends le truc, mais il y est plus. Donc euh, plus vite okay. tu vas sur les shops, plus t'as de Bah go, go, se donner les thunes, hein. Go prendre un drone, quelqu'un. Eh, on connaît là, il y a le marqueur rouge là, hein. Vas-y, camion, bon. Ouais, je freine pas, Locke. Hein. Allez, viens. Locke. Lock. <rire> Mais qu'est-ce que. <rire> <'est ça> <rire> <'est ça> <rire> <rire> de motrice tes portes Vous voulez aller là Vous voulez aller là où il y a le là où il y a le, ouais, le, -y le truc Pas de ouf, go On veut du fight Putain non. mais la map elle est, elle est, elle est, elle est gigantesque Elle, est, elle est, est immense, beaucoup de villes et tout, c'est euh. Le wow. là, là les gars Y'a oh, des hilarious. mecs Ouais ouais ouais y'en a. y'en y a deux. Bah ouais, je te jure, il faut sauter les gars, ils sont en dessous. On arrive, attends nous, fais pas le héros. Non, non, non, je fais pas le héros, je vous attends les gars. Ils sont, <rire> ils sont en face de moi. J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh. Mais non. Ils sont, les deux ont pris la tiro. T'as fait le héros, Locke Alors, Locke, qu'est-ce qui t'a pris Qu'est-ce qui t'a pris Ils sont chauds, ils sont chauds. Ils sont chauds. Votre a la zone de sécurité. C'est trop chaud. Sérieux Là, angle droit, excuse. Deux, mecs. Vas-y, je mets une grenade. Je mets une grenade gros. Je la je t'ai à Je crois que tout le monde est mort. J'ai tiré au cas une grenade. Gigi man, GG man Ahahahah Par contre j'ai joué du man Si j'étais joué dans ce roquette j'aurais fait une triplette là ça, Mais non on joue ensemble les gars On joue ensemble Couta Ici Ça arrive full team full team Je vous grenade et je smoke Angle droit, derrière vous Alors Doig Oui Si t'arrives à me réa t'es un boss On s'est barré on s'est barré on s'est barré En achetant tu veux dire Oh bien sûr. Ouais parce que du coup j'ai déjà fait le boulard Et par contre y'a un truc ils ont, je crois qu'ils ont oublié de calculer la le revive. Oui. Tu sais, genre j'étais pas knock, je suis mort instant. Non c'est normal parce que quand t'as pas ton goulag tu mets instant. T'as plus de Ah Cool. On ouais. se ouais, tirer dessus, on se fait tirer dessus. s'il te plaît. De la droite. Il est mort, il est mort, il, il est là, pas il bon est là, il est là. Il est pas mort, il, il est pas mort, mais je lui ai mis toutes ses plaques en main. Par il bon, est. Bien. Bon réflexe. Elle est elle énorme, plaques énorme. Plaques elle, plaques elle, est... elle est, vachement grosse ton arme Doug. On va rien plus Tu dis quoi, elle est quoi Vachement grosse ton arme. Enfin, il y a beaucoup de. Deux mecs à euh, oh, Je vais dead en fait. Non, dis pas des choses comme ça. Oh Allez de... squeeze. T'as une, puan... un une puante, ton stuff, tu le renvoies dessus, ils vont être bloqués dedans. T'auras plus peur leur tirer dessus, euh, Pepper. Nice. T'as le goulag, t'as le goulag C'est pas fini les gars Mais quoi Alors 2v2 tu Vous devez tuer le mec en face Et euh, rapidement parce qu'il y a un bot sinon qui arrive et c'est fini C'est vrai Ouais ouais ouais Après le bot si vous mettez tous ensemble Genre les 4 Qui sont dans le goulag pour le buter Vous êtes tous libérés Pas mal Ouais c'est euh, Je sais plus comment il s'appelle euh, ce gars Mais il sort par là ouais T'as repéré sa sortie Si j'ai pas d'adversaire dans 30 secondes je suis libéré non Nice, moi j'ai gagné Nice, d'oigues oh. Le géolier, putain. Comment tu peux réa J'en ai aucune idée, Dwag. Allez, 20, 20 secondes, 20 secondes sans adversaire et je suis là. Qu'est-ce qu'il prend là Vas-y, déchiffre-moi ce code. Qu'est-ce qu'il fait Dwag. Ouais, progression et déchargement. Vas-y, dis-moi quand t'as les thunes, je réa Dwag. Putain, t'es un hacker, Dwagbi. Je suis sur ta Je rentre juste dans les bases voilà, internes, c'est bon. Est-ce que l'un de vous a un truc violet ou pas du tout par hasard Bah non, il ramasse pas ce que il laisse au soleil et ah, mais... C'est pas grave. C'est Violé de quoi Tu parles des gilets ouais, ouais, ouais, ouais. Bah je sais pas, je suis désolé. Il y a, il y a, il y a des mecs là, il y a des mecs là. Il y des mec là. Euh, euh, ignore, ignore, ignore. On a Dorlock, il est pas, il <rire> de l'autre <rire> côté de la rive, on va être 2v4, on va pas chier ça. C'est bon, on tape. Ouais, contact, contact, contact. Les gilets, les gilets, les gilets, les j'ai ah ouais. oh, la veut pas, dire que, ça, ça veut pas dire que c'est fin de team hein, Parce qu'on rappelle que si revient du goulag il n'est pas down Donc il peut y avoir ces. Cette... Qu'est ce que vous en pensez du jeu Première impression et tout de votre game incroyable La ah, le jeu, phénoménale C'est pas Ah oui non Bah c'est bien mais il... <rire> il se passe pas grand chose là quoi Tu vois genre la map j'ai l'impression qu'elle est un poil grande quand même On est pas en sécurité là j'ai pas d'armes Ah c'est bon Mais as... pourquoi t'as pas loot le gars Ah il avait rien le gars Il avait R gros bah, venez, on va fight la team et vas-y. C'est bon, c'est bon, je suis bien. Vous voulez pas Gozo Deux craque, non non Deux cracks, jure. Bah, oui, mec, il a fait le travail, il a fait le travail, on y va. Bien, Dwag. Vas-y, on y va, on y va. Vas-y, vas va. vas ça craque. On a un bâtiment, il y a un camper Un lock. Moi oh, j'ai mis un mec non, à terre là, avec ma crac grotte. Ah merde, j'ai mal envoyé à deuxième. C'est lui, c'est lui. Vas-y, foncez, foncez. Trois cracks, trois cracks, régalez-vous les gars. Y'en a un là, y'en a un là, y'en a un là. Il en reste un chaud, je te couvre dans le, dans le bâtiment. dans le bâtiment Ok, je suis là. Fenêtre, fenêtre, c'est break, c'est break. GG, on a balayé tout le GG, les gars. C'est quoi cette frappe C'est nous Non, stop, stop, stop, stop. Notre... Attends, j'arrive au réa, j'arrive te réa. C'est fini la frappe ou pas Non, c'est pas fini, donc on peut pas sortir en fait, on est pris au piège. Boîte d'armure. C'est pas pris au piège, regarde ta main. Y'a une autoréa, les gars, par terre, vous voulez plus voir. Le les gars, fais gaffe, le gaz il est vénère. Hein. Putain, merde. Vas-y, prenez votre chien. T'es un squeezy. Trastaras, frérot. Trastaras. Trastaras. Trastaras, trastaras. J'aurais écouté en vrac pour après. Hein. Nice, bien joué ça. Traversons à gauche, uh, Locke, si on, on s'en bat les couilles enfin, ça peut... Là, Allez sous ah, l'eau et, et... Ouais, tu peux aller sous l'eau et sprinter. Là, ouais, tu sprintes sous l'eau, ça te fait vraiment... Un, tu mourres sous l'eau ou quoi. Beau, les gars, mais regardez, regardez, cette squad sous Ah les non, ouais, c'est Manodou. Ou... Okay, les gars, les gars, les, les snipers ou ceux qui ont des trucs, moi j'ai pas d'armes à distance Moi bah, j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas On devrait, les gars, venez, on prend ce bâtiment okay. et, on, et on les défend sur la gauche Ok, vas-y on, on clear la maison et on, on, va, on, va être, on va être trop trop bien Bon mais prennent la hauteur, viens te viens cacher, cacher, viens de cacher Si tu te fais ouvrir, on pourra pas venir te lasser Ouais, t'es où, t'es où, t'es où euh, Juste mets par terre, je vais me débrouiller Après je joue avec chaud Comment, comment on drop c'est ah bon, c'est bon, elles sont là, elles sont, ouais, ouais, les ouais, sont bon. là, je te bon. Je suis avec Shaw. Vous êtes là, les gars Euh, attends, je vais juste mettre une frappe avant et je vais te dire. J'en ai 40. Ouais. Partage je, je je suis trop bête pour comprendre. Quoi Quelqu'un est knock Ça va, Loc Il y a une frappe, Shaw. Hein. Ah, c'est la nôtre. Ouais, c'est la nôtre, frérot. Regarde, regarde, encore méga peint, tu te pour moi là, mais tout ce que je ramasse. Ah bah, c'est pour ça que j'aime beaucoup alors, mais je les vois pas dans Un crack deux en face, l'OHP, euh, un ton, un ton. Ah C'est nice, bien joué, bien joué, bien joué. Un juste au-dessus dans la maison. J'envoie On est, euh, pour on n'a pas la zone mais on a le temps. Okay. Nice, vas-y, mais on avance, on en profite, les gars, venez. J'envoie une grenade dans la maison, les gars. Personne... Pas de il atteint la fenêtre, il atteint la fenêtre, les gars. Ouais. Va lancer les grenades si vous en avez. Y a un mec en bas. Non, moi il est flash, hein Oh ah, il est en bas en bas, en bas. viens toi Scoozy Après un Non il m'a il, il vient vite, il est là, es. là es. Vas-y viens me réact, je n'ai pas de moto viens Je suis là, réact, moi, moi, je suis là, je suis Viens me je suis là, bien les je suis là, mon je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je je suis je suis je suis je suis je Bien, bien, bien, bien. <rire> là, il s'est montré, il s'est montré les, les, les gars, commencez à venir sur la droite. On va être trop bien. Ouais. Oh non, non C'est quoi, quoi ça Mille Non, bah non c'est un truc euh, RPG. Euh, un drone. Mais quoi C'est quoi ça euh, C'est qu un ça, atout, c'est un.. C'est une sorte, un sorte d'atout. C'est horrible ce qu'on s'est pris euh, mon gars. Une team dans le pigeonnier et l'autre team là-bas. Là, en se mettant là, on, on a gagné. Ok vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, chaud, je suis avec toi. Tu les vois un, un juste en face en a, de moi euh, dans, au, au niveau de l'arbre. Un down, un down, l'autre il est presque crack. Euh, non Yuck euh... Les gars vous avez des plaques ou pas du tout J'en ai qu'une. Si j'en ai, j'en ai, j'en ai Vas-y, je suis hal. Oh mais tu m'as mis Royal, merci. On est en 3v2 les gars. Un sur droite, down, un sur J'arrive. à droite, tombe à droite. Incroyable les, les mecs C'est bon ça chat C'est une horreur, c'est une saloperie par terre H1, la quantité avant tout expert en exécution. Bang bang. Qu'est-ce qu'ils vont dire pour Locke Pillard, Dwagby, chasseur de trésor. Ah ça c'est le hacker C'est révélé oh là là après avoir ouais. été lié à terre Survivant, c'est bien, tu t'es relevé <rire> <rire> mon pote <rire> C'est bien, tu t'es relevé, t'as été arrivé, t'as Bonjour les gars ah, Magnifique les gars ah, là, Putain là, je...